Chat, 1 contre 4, one more time 14h19 Touché. Tout le monde se souvient que les loops c'est des salopes qui t'envoient sur les méchants Mais gardez le bien en tête chat Non, no way No way, c'est quoi ça? C'est quoi là, ça? C'est quoi cette loupe qui m'envoie à Babelwed là? Alors, nique ta mère, la loupe. Hors de question d'écouter la loupe, les gars. Bienvenue, Pito, merci pour les deux mois. Tom, merci pour les deux mois.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 Vas-y, oh, Encore euh... oh, oh, Fada Oh, Fada Oh, fané! Putain Oh, Josiane, le pastis Le pastis, Josiane Mais vous allez plus dormir Vous allez plus dormir Regarde-moi bien dans les yeux Parce qu'on fait de maître Parce qu'on fait de la boxe Vous n'avez pas compris que moi, je suis malade Oh, Fada Je vous ai énervé, les gars un sub par kill le lord, mon courage. Oh là Alex, tu t'engages à.. Tu t'engages sur une route glissante là, un sub par kill. A tous les coups mec, t'as pris ce pari, je vais déjà te faire un record moi. Tu sais que je, tu sais que je suis comme ça. Si je fais rien, et d'un seul coup on, on fait un pari avec moi, paf Cette sanction est claire. Ouais, je, je suis allé un peu faste là. Je vous avoue que mon ego, il est un peu touché par par toutes ces games. Au-dessus des reliefs vallonnés et des plaines verdoyantes, un grondement familier se fait entendre. Ah ah des roses. Ils ont vu que j'avais un sniper. C'était dans la tête. Il aurait dû être knock. Vous êtes, en, vous êtes en 3 contre 1, les gars. À un moment donné, il va falloir décaler. ton copain. Oh chien ça va. Bon toutou ça. Allez go, on va prendre fantôme les gars. Mec t'es sûr que tu veux offrir 5 subs, enfin euh, un sub par kill On est déjà à 12. Hein. toi <tousse> <tousse> Oh Fada Oh Fada oh Vous avez vu chat Y'a y a du monde qui est retombé là où j'ai tué les premiers. C'est-à-dire qu'il y a peut-être les euh, la team de, de FR qui sont, qui sont revenus. Je les ai butés avec une simple. Lolo la roquette Et Lolo la roquette On sait qui c'est, chat Oh fada C'est c'est mes pépites. Ah moi tu me. Personne, il me parle Personne Tom. J'ai vu un truc bouger là. reconnaissance Ils ont fantôme euh, la team FADAR vous demandez pas où il est euh... Mais les gars ah, J'ai pas de shield Eh hey, putain Et il est tout seul les mecs Oh pose digestif Tu les as baisés deux fois C'est con On les a enculés les gars, on les a pas baisés, on les a enculés Ok, petit, 1, petit 1v2 dans une maison dans le mur C'est pour ça que chaque paralysante Est très importante Tu peux rester calme les gars Ça, ça a bien payé J'avais le gaz qui pêchait Je savais que j'avais une limite de temps à atteindre C'est con ça Plaque Ok merci les gars J'avais oublié on a 21 kills les gars, 21 kills et 70 personnes, j'ai... OK. Et... 24 kills Le viewer qui a fait le pari en sueur ah mais mec, il pouvait pas sa... en vrai il pouvait pas s'attendre à ce que ce soit autant mec, hein. si... même s'il donne pas tout, il y a pas de problème tu vois, genre euh... <rire> le pauvre tu vois, <rire> ouais. jamais j'obligerai quelqu'un à... à douiller autant quoi. Ok, alors là, là comme vous pouvez le voir les gars ça vient de réanimer euh, Comico, donc il doit y avoir quelqu'un, voilà ici. Donc, Comico, j'ai une team à tuer. Je sais que ça tire ici. Là, j'ai une visue sur le mec qui est au shop, s'il y en a un. On s'ounde en même temps qu'on monte On me l'a volé. possible Okay, chat Le masque derrière toi, pas le plus important les gars Ok les gars, ok, il y a écrit 30 et je suis en compte 4. C'est hey, un Merci <laughs> d'avoir tai se ulkan ulkan ulkan ulkan ulkan ulkan Je suis en mode headshot les gars je crois Ça ça me fait trembler les gars Faut pas que je tremble hein. Surtout si je, je, je joue au car Sans un drone sur zone. on va avoir une zone de sécurité. Je vous avais dit les gars que je pourrais faire 40 un jour. Il y a une full team ici, je peux leur cut la rota. La droite va devoir traverser. Ils ont pas, ils ont pas le choix. J'ai foutu un tir de pression, les gars. Très très bien placé. J'ai pas l'impression qu'il y ait des gens sur la hauteur, j'en profite. Il y a des gens sur la hauteur. Ok, j'ai 20 secondes pour monter et faire le winning move. Ça t'arrête comme ça. Wow! Cette game! 44 kills en saut versus squad, les gars! 15 000 de dégâts! 15 000! Oui, chat Oui Je vous l'avais dit Je vous l'avais dit, chat Là, à force de faire des hubbers, j'ai pas tous les nutriments qu'il me faut. Et si je perds des fights, c'est à cause de... Et si je perds des fights, ça peut être à cause de la bouffe, Ça c'est typiquement du CS par exemple les gars Pourquoi je dis CS C'est tu prends ta ligne, tu recules Tu prends une autre ligne, tu recules C'est comme ça que jouent les, les joueurs snipers Quoi Y'a vraiment quelqu'un qui est en train de m'allumer d'ici ouais, Tu t'es tu, tu cru chez mémé ou quoi il y, y a du monde à ce spawn à la con, je suis déjà à 4 kills Il sera sûrement à l'étage Hop, nickel, je préfère la STG On va en profiter Hop et on va faire ce petit truc. Il y a quand même beaucoup de monde là Je suis ouvert d'esprit mais euh, Je me dis que 8 kilos spawn Il y a aussi un peu de hasard Il y a une autre Autoréa par hasard Parce que j'ai cramé votre autre Autoréa Ah Ok Ok, Bon. 10 kilos spawn, les gars. Parfait. Je crois que le temps d'un drone, les gars, j'ai même pas avancé de 10 mètres. C'est terrible. Un écrasage bien fait, les gars, ça. Allez, on continue de se balader, les gars. Je vais... On va essayer de... J'adore utiliser le boost les gars C'est un, un délire Merci à vidalus On va faire une game où je suis armé les gars Vu que j'ai 12 kills et qu'il reste 60 personnes On va pas la jouer en mode passif bouclier On va la jouer en mode agressif 240 mètres Allez vas-y vas-y rapproche-toi Rapproche-toi rapproche-toi Ok, il y a pas mal de pangolins apparemment Ok, il y a même une voiture Voilà, ça va être le Bronx Je le sens venir les gars, je le sens venir Allez go, on y va les gars, next Il y a deux mecs qui m'ont tiré dessus en même temps les gars. C'est pas, pas lui qui m'a tué, voilà, regardez. Regardez que qui c'est qui m'a tué. Il y avait un autre gars en fantôme, juste dans la maison derrière. C'est pas de chance. J'ai 15 kills, il reste 44 remains. Ok. Euh, Je suis mort là-bas. Vas-y, on va y, y raterrir. C'est pas la meilleure idée. Sachant qu'il y a deux joueurs. Dont un joueur à la brenne. Ah, C'est là mon frère C'est bon le joueur a chier les gars ils dégagent Ah je suis revenu en mode hungry J'ai 20 kills il reste 30 personnes les gars. Si par exemple j'arrêtais de jouer bouclier et que je jouais qu'avec des vraies armes, est-ce que vous pensez que je pourrais sortir des 40 kills Sachant que là on en a déjà 20 et qu'il reste 30 personnes. Et que, je, et que je discute en mode tranquille avec vous. En fait vu que avec ce viseur, je pense. je crois pas qu'il voit de scope ou quoi. Il s'affole pas. Mais euh, il devrait s'affoler. Je la joue extrêmement agressif. Là, entre mes mains, je tiens une 30, une plus de 30 kills, tu vois, et c'est... Euh et c'est une très très bonne game plus tranquille. 30 kills. Sachant que je slay encore plus en fin de game généralement J'espère juste pas me faire tuer par un rat les gars Genre j'ai envie de me faire tuer parce que je me fais tirer dessus par 3-4 joueurs Et que j'ai pas été safe ou sage dans mes décisions Mais s'il vous plaît le jeu Pas un rat Tout sauf un rat Non là c'est plus le, la cible gros gibier qu'il faut chercher C'est la cible mastodonte les gars On va faire... On va, quand vous pêchez cet endroit, les gars, vous mettez une paralysante par la fenêtre Prenez votre temps On est parti J'ai deux informations La première, un mec ici La deuxième, un mec hors zone Qu'est-ce que je choisis, chat Ok. Il fait extrêmement mal ce mec là, je sais pas... Il fait extrêmement mal, il sait exactement où je suis, j'ai l'impression. Et j'ai plus d'infos. Et lui, il avance dans le gaz depuis tout à l'heure. T'as la taille du rat, les gars. On va remonter là-dedans. Logiquement, on se souvient qu'il y avait quelqu'un là juste à gauche. Est-ce qu'il nous regarde à travers une fenêtre Non, c'est pas un curieux. On a encore la zone qui archlink complètement à l'opposé. On prend le camion. On y va, les gars. Alors, petit problème. Le camion... Et euh, quasi incontrôlable du coup je vais, je vais passer alors je voulais pas passer par là mais je, de, je vais devoir en fait là il c'est de l'open field il peut y avoir beaucoup de gens partout c'est pas forcément la bonne idée tu vois hop je vais faire une petite rota et je vais arriver vers je vais arriver vers ici il reste 5, 5 personnes à tuer idéalement si je veux ma tranquille c'est ce qu'il faudrait derrière toi il y en avait un ouais je me doute je me doute les gars mais tranquille, on va plutôt jouer le positionnement plutôt qu'un kill Voilà, on a un joueur là Brain du, ca... Brain du camion Un grand classico Ok, quasiment toutes les informations, on les a Donc on va, on va essayer de push la 30 les gars La 30 ou rien, 30 ou je meurs Apparemment, il y a un joueur juste ici qui... Euh... Je ne l'ai pas vu une seule fois. Petit flic par la gauche. Parfait. On continue d'avancer. Je, je me souviens hélas plus des informations et je peux pas me permettre de reculer. J'ai raté mon flic. Je pars à droite. On n'oublie pas qu'il y a la frappe. Il y a la frappe. C'est bon. Situation de 1 contre 1. Hop. Bren, Bren enflammé. Le classico. Et Cho qui a sur son kill 30 kills BOUM La 30 kills Alors ça chat Ça c'est insane Ça c'est insane Oh putain la 30 bombes les gars Ça fait plaisir Why, you report? I'm streamer, man. I'm not oh, a shit. You. Man, you solve a bit, piece of shit. You suck.